Allez on commence dimanche par la première news avec la marque Muji qui est également disponible en Europe et en Asie qui s'associe avec la marque Honda pour proposer le Muji ou le Sundiro Honda MS-01 un vélo électrique plutôt sympathique au design bon disait par Muji mais fabriqué quand même par Honda c'est pas mal des roues de 17 pouces, un petit écran LCD pas mal une batterie de 48 volts, un moteur de 400 watts autonomie annoncée en foule électrique 400 non 65 km plutôt 65 km et puis 25 km/h maximum pas mal vendue en Chine en édition limitée pour 710 euros elle arrive également en Thaïlande bon pour le double du prix 1400 euros encore une fois mais c'est les premiers à l'importer et je me dis que ce genre de vélo là je sais pas vous me direz en commentaire mais moi à 700 euros personnellement je suis preneur à 1400 peut-être un peu moins Ouais, vous me direz ça en commentaire les petites vidéos du dimanche aussi sur wts qui est mon autre chaîne youtube le challenge c'était de savoir combien je peux faire de kilomètres avec ma trottinette elle fait 8000 watts ok deux moteurs de 4000 une batterie de 45 ampères heure moi je pensais qu'on pouvait faire 90 km tranquille en vitesse numéro 1 bridée à 50 km heure c'était pas mal vous découvrez la vidéo sur wts bajlg si vous n'êtes pas encore abonné sinon sur le jt geek et vous découvrirez euh, bah, peut-être en même temps que les autres est ce que j'ai fait 90 km est ce que j'ai fait moins est-ce que j'ai fait beaucoup plus, est-ce que je tombe en panne, pas en panne, et quel paysage magnifique je vais vous faire découvrir, d'agg forcément. Allez, petite news sympathique que j'ai vu passer. En fait, Samsung se moque un petit peu ouvertement des iPhone 14 en postant sur son Twitter des petites publicités ou des petites bannières. Par exemple, ils vous disent euh, 40 millions de pixels. Vous êtes toujours là, Apple Voilà, parce que bon, 40 millions de pixels, c'est vrai que c'est surtout les fabricants, il y en a, alors qu'Apple, c'est quand même un peu la grosse nouveauté. Il y en a des pas mal aussi concernant. Euh, c'est quoi le problème pour le pliant Apple, parce que bah, Apple n'a toujours pas décidé de produire des téléphones pliants. Alors, bon, Samsung, en fait déjà depuis un petit moment, et euh, c'est quoi le pli Apple et tout, voilà. Les, les pubs sont assez rigolotes, bon c'est des petits tacles gentils, Samsung fait ça depuis deux ans, Apple ne veut toujours pas le faire, mais Apple, enfin euh, le iPhone Pro 14 Max Truc Turbo est quand même en rupture de stock, bon donc ça veut dire que ça marche quand même plutôt bien pour eux, malgré qu'ils aient pas de pli. Hein. Allez, ce week-end j'aurais donc regardé les Anneaux de Pouvoir sur euh, Amazon, je pense qu'on a presque tous Amazon, bon l'épisode 3 est mieux, hein, comme on a pu le lire un peu partout et tout, alors comme je dirais, ouais, les mis à tout. Non, c'était pas mal, c'était pas mal, l'épisode 3 était quand même plus sympathique, ça se regardait mieux, c'était moins longuet, on comprenait bien de nouveaux personnages, les orques et tout, et tout. C'est un épisode que moi, personnellement, j'ai plutôt bien kiffé. Voilà, euh, on arrive un peu mieux à rentrer dans la série, pourquoi pas. Allez, petite news du lundi, avec le prix et déballage du Realme GT Neo 3T, alors on verra que c'est une vraie fausse bonne nouvelle, puisque la marque propose un petit déballage avant son lancement le 16 septembre, Bon, le téléphone, il est quand même plutôt sympathique. Hein. Un écran Full HD+, AMOLED E4, donc hein, en fait, d'origine Samsung, 6,62 pouces, pas mal. Un processeur 870, bien, 8Go de RAM, 128Go de ROM, une batterie 5000 mAh, une charge rapide de 80 watts. caméra à l'arrière 64, plus 8. Plus 2, à part caméra frontale, 16 000 pixels. C'est vraiment euh, ce qu'on connaît un petit peu sur tous les téléphones. Bon, fausse mauvaise nouvelle, c'est que ce téléphone est déjà disponible en Thaïlande. Oui, bien sûr, voilà, pour la maudite somme de 11 999 baht, voilà, soit 326 euros. Donc, un bon euh, 400 balles TTC pour vous, voilà. Vous me direz en commentaire, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de smartphones qui se ressemblent maintenant. Bon, allez, petite news, on parlera vraiment de Garmin qui se moque un petit peu de, de des nouvelles Apple Watch, notamment la Watch Ultra. Alors c'est vrai que la montre annonce quand même 36 heures, 36 heures d'autonomie, c'est pas mal. Bon le problème c'est que Garmin annonce facilement entre 150 et 300 heures d'autonomie, donc on passe de 36 à 150. Donc si la montre se targue de pouvoir presque tenir deux jours voire trois jours, évidemment Garmin peut tenir beaucoup beaucoup beaucoup plus. Donc il les tacle un petit peu en disant c'est vrai que c'est quand même un petit peu la honte, même pour un iPhone de faire que la journée. Et pour une montre de faire que la journée aussi, voire deux jours, pour des montres un peu sportives de l'extrême, à savoir que quand vous allez activer tous les modes, à mon avis, l'autonomie va dégringoler à fond les ballons. Bon, mais il n'empêche que Garmin, ça représente très très peu, 1,7 part de marché par rapport à la montre connectée, et que Apple reste encore une fois le leader de la montre connectée, alors même si l'autonomie c'est de la merde, et eh ben les gens continuent, enfin l'autonomie c'est de la merde, et le prix il est énorme, les gens continuent à acheter. Comme quoi... Il y a un marché. Allez, petite vidéo du lundi également. Le test une tablette Android 12 qui est 4G. Elle fait 10 pouces et à vaut moins de 200 euros. C'est la EdWolf WPad 1. Vous trouverez bien la vidéo sur GLG Review. Vous trouverez l'article sur JT Geek. Alors oui, cette tablette, elle n'est pas parfaite. Forcément, Bah ouais, moins de 200 balles TTC. Mais elle fait plutôt bien le taf. Et encore une fois, c'est le prix d'un smartphone. Un moins de 200 balles. Et on a quand même une qui fait bah, 4G, internet, les photos sont pas si dégueulasses que ça, tout compte fait en regardant un peu les rushs et tout, voilà, vous me direz en commentaire, mais ça permet vraiment d'avoir une petite tablette multimédia à la maison pour 200 balles TTC. Allez, lundi 12 septembre, allez, c'était bien évidemment le nouvel épisode du Game of Thrones of oh, the Dragon, saison 1, épisode 4, quelle souffrance alors oui il y avait une scène un petit peu coquine digne de M6 les dimanches soirs de ma jeunesse mais euh, je ne suis jamais autant ennuyé devant une série télé et chaque épisode je le regarde en me disant mais qu'est-ce que c'est chiant et à chaque fois je me dis peut-être il va y avoir un rebondissement peut-être ça va devenir bien et malheureusement enfin moi j'accroche pas, n'accroche pas du tout, je trouve ça long, il n'y a pas d'intrigue, c'est genre a la même famille et tout, je m'ennuie fortement et je continue de regarder vraiment en me disant qu'il y a peut-être un peu d'espoir mais euh, personnellement j'y crois plus. Moi ça en commentaire. Allez, petite news rigolote avec les téléviseurs Kodak. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de franchises comme ça qui ont été rachetées. Je rappelle, nous on avait Pierre Cardin en Chine, c'est vraiment des Pierre Cardin. Mais voilà, c'est les franchises qui sont vendues par les marques. C'est-à-dire que la marque vend une franchise. Et après, ils font ce veulent un peu derrière. Et il y a une marque Kodak qui fait les téléviseurs en Inde. Voilà, trois modèles, hein. trois nouveaux modèles. Des jolis modèles OLED, sympa. Simplement, voilà, trois tailles différentes et tout. Ça tourne sous Android TV. Et alors au-delà de l'expectation d'avoir un téléviseur Kodak, ça fait quand même quelque chose. On dit ah oh là là Kodak, c'est toute ma jeunesse et tout. Après je pense pas que vous achèteriez le marché est quand même ultra saturé mais apparemment en Inde ils y croient et c'est quand même le plus important les prix sont directement sur gtegeek.com. Allez, petite news du mardi avec un petit constat Apple s'est planté avec son iPhone 14. Oui, à vouloir absolument fourguer un iPhone 14 qui est simplement un iPhone 13 un petit peu mis à jour alors que l'iPhone 13 est quand même un peu moins cher, dispo, et se trouve même en outage. Voilà, donc l'iPhone 13 mini c'était déjà très très mal vendu, et eh ben le iPhone 14 s'est vendu encore moins, encore une fois, la preuve en est simplement, c'est qu'il y a du stock, vous allez pouvoir en acheter, à partir, du... <rire> voilà. à partir du 16 septembre, vous allez pouvoir en avoir, il y a du stock, voilà, on est sain et sauf, alors le Pro et le Pro Max, là par contre, il n'y a plus de stock, il s'est très très bien vendu, mais le 14 il ne s'est pas bien vendu du tout, donc je pense qu'ils vont certainement bouger la production au bout de quelques mois pour poser du Pro et du Pro Max, puisque ben, moi personnellement, j'attends mon Pro Max, non de dieu, au lieu de fournir des téléphones de merde comme ça, là, <rire> voilà, il y a des limites quand même, même chez Apple. Allez, petite news du mercredi, et on connaît les capacités des batteries des nouvelles Apple Watch 8, 8 SE et 8 Ultra. Et c'est pas la gloire, puisque Apple était quand même un petit peu le roi de l'intégration, en fabriquant ses produits et son OS, devrait faire mieux que les autres. On prend l'Apple Watch Ultra, une batterie de 540 mAh pas mal, mais en fait l'autonomie est quand même relativement décevante avec 60 heures maxi. L'Apple 8, on est plutôt, l'Apple Watch 8, 280 mAh et 308 pour la grande. Et la SE, on est entre 240 et 287 mAh. Alors si on doit comparer par exemple à la Samsung, qui elle a une batterie de 284 mAh, donc après équivalent, on est quand même sur 40 heures d'autonomie. La 5 Pro, on est sur une batterie de 580 mAh, donc comme la haut de gamme, on est sur à 80 heures d'autonomie. Donc on se demande ce qui peut justifier pourquoi Apple a de si mauvaises autonomies, certainement une technologie incroyable, et surtout des capteurs qui fonctionnent tout le temps. Voilà, vous me direz en commentaire et vous retrouvez ça sur le lejtgeek.com, bien sûr. Allez, on continue avec mercredi avec l'Oppo K10X. Évidemment, toute la série des K10 sera déclinée en plein version. Alors, on annonce une version X, alors forcément le nom... Euh... Fait sourire un peu, mais la configuration peut-être un peu moins. On retrouve simplement un téléphone qui ressemble fortement au Realme 9 Pro, forcément. Et les marques rebadge un petit peu entre les diverses marques du réseau. Bon, bah pourquoi pas. Une caméra, trois caméras R64 plus 8 plus 2, un petit processeur Targone 695. Bon, au moins, c'est du 5G. Un écran 6,59 pouces full HD, une batterie 5000, une charge rapide 67 watts. Bon, malheureusement, c'est déjà connu, surconnu et peut-être pas vraiment reconnu. Si nous, on l'a reconnu, euh, voilà. Bon, les marques inondent le marché avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de téléphones qui se ressemblent mais qui ne se différencient pas vraiment, puisque on est dans la même marque et presque dans la même gamme. Bon, on n'aura pas pu passer à côté de Arnaque, Fric et Politique, un complément d'enquête de France 2 sur les influenceurs. C'était assez intéressant. Alors, encore une fois, ça cache pas mal de choses. Notamment bah, le problème des influenceurs, mais surtout le problème des agences. Encore une fois, on parlera peut-être aussi des problèmes des annonceurs hein, qui payent pour avoir ces marketing-là, des politiques et surtout comment en fait ça pourrait retomber directement sur les youtubeurs. On en parlera dans un live sur Twitch. Voilà, si c'est pas encore fait, sinon tu trouveras le replay dans la description euh, sur Twitch. On essaiera de faire un gros live là-dessus, puisque il y a pas mal de choses à aborder sur pas mal de sujets. Vous allez voir, ça va être assez passionnant. Allez, enfin, on va finir cette journée, parce que j'ai enfin fini la série Mike sur Disney+, alors une série qui est sur l'histoire de Mike Tyson, hein, encore une fois, donc c'est sa version, à lui encore, c'est lui qui la raconte, mais non, c'est un acteur et tout, c'est plutôt pas mal, alors attention, c'est une série télé, et oui, je me suis fait avoir à la fin de cette saison 1 qui comporte 6 épisodes, oh, c'était trop bien mais c'est pas fini Ben oui, parce que c'est la saison 1, donc il y aura certainement une saison 2. C'est vraiment bien, vraiment captivant encore une fois. Vous allez apprendre pas mal de choses. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé. Il y a de la boxe, il y a du muscle, il y a de la jolie damoiselle et de l'homme oiseau, bien évidemment. Je vous conseille cette série, vous la trouvez sur Disney+, et sinon sur tous les réseaux sur lesquels vous n'avez pas le droit d'aller. Allez, petite news du jeudi avec trois action cam, la nouvelle DJI Osmo Action 3. Alors, ils avaient changé le form factor avec la 2, c'était nul. Et ils sont revenus du coup au form factor premier. Bon, une mise à jour, hein, simplement une meilleure batterie, un meilleur capteur et toujours de la bonne stabilisation de la 4K à 30 fps. Ah, 60 fps 4K 60 fps bon des ralentis du slow motion et un nouveau système de fixation à l'horizontale et à qui moi me plaît beaucoup. Bon chez GoPro par contre c'est carrément mieux. La GoPro Hero 11 reprend le même format que la 9 et la 10. Ça sera les mêmes accessoires. C'est pas mal. Par contre au niveau du capteur, on est carrément d'enfer. On filme en 5,3K à 60 fps. Ça c'est d'enfer. Un écran LCD à l'avant à l'arrière de la 4K jusqu'à 120 fps. Ça, c'est vraiment fou. Un nouveau capteur qui permet de filmer à l'horizontale et à la verticale. Et une euh, format mini qui est la même, en, sans écran LCD. Très bon prix, très bon produit. Sympa, un peu cher quand même. L'explication du Honor X40 5G qui ont été dévoilés Alors, plutôt un joli téléphone. Hein. La marque Honor a vraiment... Euh, vraiment...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 Donc ceux, pour ceux qui s'inquiétaient du iPhone 14, bon lui c'est un fiasco, mais le 14 Pro, voire le 14 Pro Max, il se vend trop trop bien, et il faudra attendre le mois d'octobre pour avoir ma review. Faut tu attendras je suis sûr. Allez, et on finira donc la semaine par 3 news. Le téléphone robuste Ulefone Power Armor 16, qui a une des particularités d'avoir un énorme haut-parleur à l'arrière de 109 décibels. C'est vrai que quand tu je me suis dit, mais... Déjà vu un téléphone comme ça, on a déjà vu chez AGM, c'est exactement le même et la preuve c'est que même eux, ils le prennent en point de comparaison, alors ça sera le même processeur, la même configuration, un écran un peu plus petit, une batterie un peu plus grosse, des caméras un peu moins bien mais un haut-parleur un peu plus puissant, voilà. Et un prix un peu moins cher. Après je ne sais pas si vous allez plus acheter celui-là que l'autre, vous me direz en commentaire. Allez, la marque Moto ou Motorola a présenté hier deux téléphones, ou en fait plutôt un, le 22 et le 22i, à la seule différence, c'est qu'il y en a un qui tourne sous Android 12, et l'autre tourne sous Android 12, Go Edition. Donc une version ultra light pour les petits modèles, alors les modèles sont pas si petits que ça en même temps, donc ça permettra d'avoir un appareil qui soit un peu plus véloce. Et si vous n'avez pas besoin de tous les services d'Android, Android Go peut suffire et surtout ça va suffire à certains marchés, puisque c'est un peu à ça que se décide ce téléphone là. Il n'est pas vilain, encore une fois, la configuration est tout à fait raisonnable, comme des milliers de téléphones dont on trouve sur le marché maintenant. Voilà pourquoi pas. Après, l'intérêt c'est vraiment de proposer deux solutions et deux alternatives pour un téléphone unique. Euh, sur plusieurs marchés. Allez, et on finira par la marque Honor qui nous présente alors pas mal de nouveaux écouteurs, hein, les Earbud X3, euh, grosse autonomie, grosse réduction de bruit. Alors, il y avait déjà les X qui étaient copiés-collés, euh, voilà, on a bien vu. Les X3 Lite qui ont été présentés hier et les X3 et il y a même les X3I euh, pour ceux qui veulent. Les prix sont vraiment très agressifs pour des petits écouteurs qui ont de la réduction de bruit, encore une fois, le CVC, le 5.2, l'IPX4. C'est plutôt sympathique, encore une fois, 249 yuan, soit 36 dollars en Chine hors taxe. Ça peut faire un petit 50 euros euh, TTC en Europe et tout. Ça fait des petits écouteurs qui sont sympas. Et si vous êtes fan de la marque Honor, ça bah, permettra d'acheter aussi des écouteurs de la marque. La marque essaie de se diversifier et c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça sera tout pour ces news de la semaine. Je vous rappelle, vous me retrouverez tous les jours via un short sur Instagram, également sur GLG Vidéo et toutes les news dans un résumé tous les samedis. Je vous rappelle la grosse promo de la semaine, c'était bien évidemment les écouteurs One OneMore Sonoflow, 99 euros moins 20 euros. Là, c'était quand même juste une très très bonne affaire. Vous êtes nombreux à avoir craqué. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous kiffe, bye bye.